Bonjour, on va étudier l'anatomie du nerf hypoglosse. Pour cela, on adoptera le plan suivant introduction, origine réelle et apparente, le trajet et les rapports, les branches collatérales, les branches terminales, les connexions de ce nerf, la fonction et on va faire une conclusion pour introduire le nerf hypoglosse est un nerf moteur énervant les muscles de la langue à l'exception du muscle palatoglosse il joue donc un rôle important dans la mastication la succion la déglutition et la parole il peut être sujet de plusieurs atteintes qui peuvent donner des tableaux sémiologiques spécifiques Concernant son origine, on va commencer par l'origine apparente du nerf hypoglosse. Le nerf hypogloss émerge du sillon entérolatéral, comme vous voyez à ce niveau, entre la pyramide et l'olive de la bulbe. Par 10 à 12 radicules, la radicule inférieure est proche de la racine ventrale de C1. Concernant l'origine réelle du nerf hypoglose, le noyau du nerf hypoglose, comme vous voyez, est sous-jacent au trigon du nerf hypoglose de la fosse rhomboïde. Il est long d'environ 2 cm et il est médial du noyau dorsal du nerf vague. Concernant le trajet et les rapports, dans la fosse crânienne postérieure et située dans l'espace subarachnomidien, les radicules se dirigent latéralement derrière l'artère vertébrale, comme vous voyez, puis ils fusionnent en un tronc qui traverse la dure mère Puis, il va passer dans le canal du nerf hypoglosse. Voilà son orifice interne de la canale hypoglosse, et voilà l'orifice externe à ce niveau-là. Il va être accompagné dans cette canal par son ramon méningé et par l'artère pharyngien ascendant. Dans l'espace latéropharyngien, il se dirige en bas et latéralement dans la région rétrostylienne, puis il traverse le trigon carotidien en s'incurvant en avant. Dans la région rétrostylienne, il est profond et postérieur. Il répond médialement à l'espace latéropharyngien et en arrière aux trois premières nerfs cervicaux et aux nerfs accessoires. En avant, il répond au ganglion cervical supérieur, à l'artère carotide interne, au nerf glossopharyngien et au ganglion inférieur du nerf vague. Latéralement, elle répond à la veine jugulaire. Interne. Dans le trigon carotidien, comme vous voyez à ce niveau, il a le ventre postérieur du muscle dégastrique et il croise latéralement le nerf vague et il s'insinue entre la veine jugulaire interne et l'artère carotide interne. Il se court au-dessous de l'origine de l'artère occipital et croise la face latérale des artères carotides externes et de l'artère faciale et l'artère linguale. Dans le trigon submandibulaire, il s'applique sur la face latérale du muscle iogloss qui le sépare de l'artère linguale puis il chemine entre le muscle myéloïdien et iogloss avant de se terminer. Maintenant on va parler des branches collatérales. On a premièrement le rameau méningé. Le rameau méningé est né dans la région latéropharyngienne. Il effectue un trajet récurrent dans le canal de l'hypoglosse et il énerve la dure mère de la fosse postérieure. On a la racine supérieure de l'anse cervicale. Il naît avant son croisement avec l'artère carotide interne et descend verticalement. Il est constitué de neurofibres du premier nerf cervical. Qui s'accolent au nerf hypoglose sur une grande partie de son trajet. Il donne des rameaux thyroïdiennes et des rameaux pour les muscles sternothyroïdiennes, homoïdiennes et sternothyroïdiennes. On a aussi les nerfs du muscle thyroïdien. Ils croisent la face externe de la grande corne de los pour atteindre le muscle, il s'agit de neurofibres appartenant au nerf cervical C1 accolé au nerf hypogloss. Concernant les branches terminales, elles rayonnent vers le muscle génoïdien et tous les muscles de la langue, excepté le muscle palatogloss, qui est énervé par le nerf vague. connexions. Le nerf hypoglosse s'anastomose avec son homologue dans la langue. Aussi il va s'anastomoser avec le tronc sympathique cervical, avec le nerf vague, avec le nerf lingual, avec le nerf cervical C1, et avec le nerf phrénique. Concernant la fonction, le nerf hypoglosse, assure la mobilité de la langue. Toute atteinte du nerf hypoglosse entraîne une paralysie de la langue avec une amyotrophie, surtout dans les lésions périphériques. La lésion centrale supranucléaire entraîne une paralysie linguale du côté opposé à la lésion. Au cours de la protraction de la langue, celle-ci est du côté opposé à la lésion. Les lésions nucléaires ou périphériques entraînent une paralysie linguale du côté de la lésion. Au cours de la protraction de la langue, celle-ci est du côté de la lésion. Alors, pour conclure. Le nerf hypoglosse contrôle les mouvements de la langue. Les affections du nerf hypoglosse peuvent être provoquées par une tumeur, un AVC, une infection, un traumatisme ou lors de la sclérose latérale amyotrophique. Les personnes atteintes d'un trouble du nerf hypoglosse ont des difficultés à parler, à mâcher et à déglutir.